2020 fut une année quand même assez compliquée pour les organismes locaux que nous sommes et d'habitude on les sollicité pour savoir où est-ce qu'on peut dormir, où est-ce qu'on peut manger, etc. Et pendant ces deux périodes de confinement successifs, ce n'est pas ces questions-là que nous avions à répondre. Nous avions plutôt affaire à des demandes qui tournaient autour de quel restaurant peut me proposer des plats à emporter, quels sont les magasins ouverts, à quelle heure. Donc il a fallu se réorganiser assez vite et donc mettre la main sur cette information. L'idée de travailler avec territoriaux et sur des fonds de cartes OpenStreetMap, c'est de travailler sur une seule et même base de données. Donc ça veut dire que quand moi je mets la main sur une information, je la mets à jour dans la base de données, et puis l'Amérique, en a une autre, elle la met à jour dans la même base de données. Et ce qui permet en fait de rationaliser, de réduire la déperdition, le doublonnage de questions et de temps de travail pour mettre à jour la base de données. Donc on a pu collaborer, comme on ne l'avait pratiquement jamais fait, ah oui, pour rebondir sur ce que tu disais, Jérôme, euh, sur le collaboratif, c'est vrai que euh, tu nous avais si bien vendu le projet depuis, euh, depuis quelques années. Donc nous, on avait, on avait cette, euh, cette volonté de, de rentrer dans OpenStreetMap euh, euh, en début d'année. Ouais. Le deuxième confinement a, a, accéléré, a accéléré les choses. Euh, L'équipe de Territoriaux nous a accompagné. Jérôme aussi, euh, avec son expérience, euh, nous a fait gagner du temps au départ. Et également... Euh, à chaque fois qu'on faisait remonter une information, euh, le commerce euh, qui voyait cette information remonter sur la carte pouvait valider ou non cette information et nous envoyer euh, euh, ben, les correctifs ou pouvait même euh, directement collaborer sur cette carte et, et, euh, et ajouter lui-même ces informations. Donc ça, le, le, voilà, ce côté euh, euh, partage, outil de bien commun, c'est vraiment un des aspects principaux d'OpenStreetMap. L'intérêt, c'est que ça nourrit la vraie collaboration. Alors bah, le, le, le dernier point en fait euh, qu'a voulu développer l'équipe de territoriaux, c'est de, de cartographier euh, les producteurs pour faire une carte des circuits courts sur le territoire. C'est un projet qui est sorti euh, vraiment récemment. On a profité euh, l'Office de tourisme d'Osségor sur, sur notre carte en fait du travail qui avait été réalisé euh, par le saignant mais aussi par le pays à qui a répertorié euh, une cinquantaine de producteurs euh, locaux donc on a juste eu à récupérer euh, cette donnée. On a également participer à l'intégration de cette donnée et on va aller faire un tour à l'œuf libre en Gressois où en fait on a mis à jour l'affiche avec le producteur sur OpenStreetMap. Nous nous trouvons ici avec Jérôme, le responsable de l'œuf libre en Gressois, qui fait partie de ces 50 producteurs en circuit court sur notre carte interactive.